pour nous capables de garder et de tendre à la fois. Parce que, en pile bagaille, en pile information, nous ou tendre. Mes amis, il y une situation qui a développé en l'éa là. Dans la zone peignée. Zone la Zone bois lundi. Ce n'est pas date. Je parlé de de situation si là. Eh bien, l'état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 Bagay sa yo, moun d'accord là dan yo. Li pas bon du tout. Mwal expliquer nan. Mwen geye yon fan ki ya. Fan nan dim yo pa kapab anko. Mais lè lè ça, lè lè lè lè lè lè lè lè lè lè lè lè lè lè lè lè lè lè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 li pas policier son body godlier mais naya choisi yo éteun soufli yo fusiel et fo me non bien que nèg sa ki se moun gros son nèg les li absalye moun woni sa tande a c'est pour nèg ki kon lever tête li gade moun manger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 pile pilles n'êtes Formation 400 Marouzu qui te gen seulement 15 jeunes garçons. Je ne jodi à la situation pas patap comme ça. Les ou te dans situation qui n'a qu'un ravin actif bois depuis la nuit des temps. Autorité où te assumé responsabilité. ou situation pas comme ça. Les ou te dans situation dans Cité Soleil, mais nous ni les faire opération Li tout yé bandi, après ça la les lais bredi boujon et red. Ça veut dire l'état pas assumé responsabilité. Nous toujours nan même lobey là. Ça veut dire mais comment mon a mouri en l'air? On était toujours a dit non ça. On était toujours dit non que nèg yo pas bchui. Nèg a bay problème. Kounya là le fait que citoyen ça li gen gros portrait. Li semble que yon policier pourtant, li pas policier.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 nous pensons que, en plus, le monde d'accord ça. Parce que les bandits sont toujours là. Ça ne peut pas arriver pour le péter qui tombe. Mais est-ce que, dans toute opération nou fait, yon, nou que nous faisons, ces bandits seulement nous touillons? Est-ce que nous ne comprenons pas? Compren ça veut dire, la population n'a pas qu'à retrouver entre l'enclume et le marteau. Les bandits ont fait exaction ils ne sont pas contre qui ça au faire. Et encore, les et la police, c'est tête chargée.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 et yon pas à bolotio politique seulement ca a un pile à politique dans mitan temps mais euh, pas que ça et hier mon yon en en balai en pile monde qui yon même te pren la rue pour te capable euh, faire une véritable démonstration et c'est une démonstration de force mais écoutez monsieur nèg qui derrière barricade faut faire très attention parce que ça qu'on rive même mon à pied nèg yo pas voulez qu'il te passé. non vous écoute bouteille vous écoute roche si par exemple vous n'avez pas de moto, vous pouvez quitter le passé. C'est une formation qui jeune moins. Les, par exemple, ou ne contre pas de néglant, vous avez même tirer sur lui. Non. Si le moto passe, pas passer, il ne peut pas passer. Si le moto passe, pas passer, il ne peut pas passer. Aussi simple que ça. Est-ce que nous comprenons Donc, fait mouvement, mais si pote une lotte.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 puisque nous parlons de fantômes et puis pour personne monde pas qu'on y a quel policier et puis l'endroit trouvé nous une situation comme ça et puis c'est laisse adapté un policier fantôme 609 qui t'a déployé soit à la part. dans la police as tiré sous le plat et puis as un l'autre policier qui a dit non ça pas qu'à fait et si laisse à un bon fantôme et puis gouniala Ariel t'as obligé à aller parce que t'as bien bon affrontement dans la rue et laisse ça bandit t'as obligé de mettre pied au tête et puis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 il n'y a pas deux. Mais comprenez bien que nos c'est vrai. Nous devons Nous deux. Mais attendez bien, papa nous éternels. Quitte nous dans la rue, nous Nous dans la rue, nous éternels. Mais bien là dans la nous sommes capables d'inciter Il a une série de qui mettent dans la Comprenez bien.